Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi à Montpellier pour vous faire découvrir deux librairies où je vais souvent et que j'aime beaucoup. La première librairie que je voulais vous faire découvrir, c'est la librairie Fière de Lettres, qui est au 1 rue du Bras de Fer à Montpellier. Donc c'est une petite rue, le rue du Bras de Fer, qui est vraiment super mignonne. Et Fière de Lettres, c'est une librairie citoyenne et engagée qui a ouvert en... 2018 si je me souviens bien à peu près quand quand je déménageais à Montpellier c'est une petite librairie sur deux étages qui est tenue par deux femmes euh, et qui fait aussi salon de thé euh, soit dit en passant euh, ce que j'aime beaucoup c'est fier de l'être c'est bon tout d'abord euh, leur côté citoyen et engagé euh, les libraires essayent d'avoir des livres qui rentrent un petit peu dans cette ligne éditoriale il y a beaucoup de livres qui sont sur l'écologie, sur les alternatives, ce genre de choses et il y a aussi beaucoup de livres féministes ou sur des thématiques sociales euh, voilà j'aime beaucoup euh, ce que j'aime également euh, c'est leur mode de classement qui change vraiment je trouve des librairies euh, puisque c'est vrai que d'habitude euh, tout ce qui est roman est classé juste par ordre alphabétique et là, elles essayent de faire euh, des classements un peu plus thématiques. C'est-à-dire que vous avez euh, une bibliothèque entière qui est consacrée euh, au féminisme et aux questions LGBT, etc. Vous avez les essais et les romans qui se côtoient. Et du coup, c'est plus facile de chercher. Hum, voilà, c'est pas juste euh, les romans, la science-fiction, la fantaisie. Il hum, y a beaucoup plus de mélanges. Et je trouve que c'est très salutaire. Et pour moi, en tout cas, c'est très facile euh, de chercher des livres qui me correspondent, euh, plus que dans les autres librairies où vraiment tout est, tout est très très mélangé. Donc voilà, je vais vous montrer les étagères et un peu leur, leur mode de classement. Elles ont aussi un, un petit coin BD euh, qui n'est pas, pas la majorité de leurs leur livres, mais bon voilà, il y, y a un coin BD. Et puis aussi pas mal de littérature jeunesse, de la littérature ado et aussi de la littérature pour les enfants, des albums, voilà ce genre de choses. Je vous invite vraiment à aller visiter cette librairie, euh, c'est vrai que moi j'achète la majorité de mes livres là, enfin j'essaye au maximum en tout cas, euh, parce que c'est important de soutenir les librairies indépendantes et euh, plutôt que les grosses structures comme euh, la FNAC ou, ou je ne sais pas trop quoi. Donc je vous invite vraiment à aller au 1 rue du bras de fer pour rencontrer euh, les libraires de Fier de Lettres. On va rester d'ailleurs dans la rue du Bras de Fer, j'ai profité du tournage pour faire quelques images de cette petite rue qui est vraiment super mignonne. Il euh, y a plein de, de petites boutiques sympas, il y, y a une petite papeterie euh, enfin qui s'appelle la Papéloire qui est très mignonne, il y a un, un magasin bio, a... Il voilà, c'est sympa. Et si vous descendez un peu plus bas, euh, vous tombez du coup sur la librairie Le Bookshop qui est la librairie anglaise de Montpellier, enfin l'une des librairies anglaises, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est celle-là à laquelle je vais. Et je vais vous la montrer, et on va rentrer à l'intérieur, et vous allez voir, c'est très sympa aussi. Encore une fois, c'est une librairie qui est sur deux étages, alors cette fois il y a le rez-de-chaussée et euh, le sous-sol, qui est plein plein de livres et de petites salles, etc. Et en plus, vous allez voir, c'est très joli, parce que euh, c'est euh, un peu comme une cave, donc euh, il y a les pierres apparentes, etc. Enfin, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Comme faire de lettres, le bookshop fait aussi sa lenteur, ce qui est plutôt agréable. Et il y a souvent des tables en terrasse quand il fait beau, c'est super agréable de se poser avec un smoothie, un chocolat chaud, un muffin, des scones, ce que vous voulez. Comme vous allez le voir, il y a vraiment de tout au bookshop. Euh, il y a des livres de voyage, des livres de cuisine, de la bande dessinée, des romans en tout genre, euh, de la littérature jeunesse évidemment, euh, du polar, de la fantasy. enfin voilà, il y a vraiment tous les genres qui sont représentés. Il y a des livres neufs et beaucoup de livres d'occasion aussi, ce qui peut être pas mal si vous avez un, un budget un peu serré. Et le gros plus du bookshop, selon moi, c'est toutes les activités euh, qui sont organisées. Il euh, y a des... alors je sais pas si on peut appeler ça des cours de conversation, mais des clubs de conversation en anglais, qui sont organisés plusieurs fois par mois, euh, et qui permettent du coup d'améliorer son anglais. J'ai jamais été... Euh, tous les mois je me dis « ouais, je vais aller à un, un club de conversation au bookshop » et puis j'y vais pas, mais bon, peu importe. Il euh, y a ça, il y a du tricot aussi, euh, et il y a des book clubs. Encore une fois, à chaque fois je me dis, je vais y aller, des fois je lis même le livre hein, euh, qui est proposé pour le book club, mais au dernier moment je peux pas y aller, parce que soit je suis en déplacement, soit finalement je peux pas, enfin bon, un enfer, bref. Il y a aussi les mercredis d'écriture, les Wednesday Writing Group, auxquels je suis encore une fois jamais allée, mais je les ai repérés, c'est des gens qui se retrouvent pour écrire sur du papier, pas d'ordinateur. Je vous invite vraiment à aller voir leur site internet, c'est très complet sur leurs activités, et ils ont toujours un panneau à l'entrée de la librairie qui indique les événements à venir, donc voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est vrai qu'à la base je voulais mettre d'autres librairies mais finalement j'ai pas trouvé le temps d'aller tourner et puis d'avoir les autorisations et des trucs comme ça, c'était compliqué. Donc bref, je me suis dit, allez, on termine cette vidéo, il n'y a que deux librairies, c'est pas très grave, euh, et puis je ferai sans doute d'autres vidéos sur d'autres librairies à Montpellier ou d'autres librairies... Euh, en France ou ailleurs, on verra, en fonction de, de mes voyages, de mes déplacements. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut, à me soutenir via ma page Utip, comme d'habitude, et puis on se donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos.